Bonjour à toutes et à tous, Nicolas Rechner, Université de Paris. On est de retour avec Louis pour une séance aujourd'hui à base de Tabata. Le Tabata, c'est une méthode de 4 minutes d'effort en alternant 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, donc 8, récupé 8 répétitions d'effort en 4 minutes. Je vais vous proposer 3 circuits. Un premier circuit cardio, un deuxième circuit renforcement musculaire et un troisième circuit à base de, de gainage que vous pourrez allonger parce qu'en 20 10, peut-être que ça vous paraîtra court. Les deux premiers, par contre, sont assez durs à tenir puisque c'est à haute intensité. Mais d'abord, un petit échauffement de 3 minutes qui va démarrer maintenant, Louis. D'abord, par des courses, 20, 20 montées de genoux, c'est parti. Donc, montée de genoux, voilà, tu fais 20 montées de genoux avec les bras qui courent, pour t'échauffer. Quand tu auras fait 20 montées de genoux, tu feras 20 jumping jacks. Donc on démarre doucement, hein, c'est le début de l'échauffement, il n'a pas fait grand chose avant. Il faut que tu comptes, hein, moi je ne compte pas pour toi. 20 jumping jacks. Quand tu auras fait 20 jumping jacks, tu feras 20 demi-squats. Donc il gère lui-même euh, l'intensité hein, pour euh, chauffer petit à petit progressivement. 20 demi-squats, tu peux te mettre de profil pour qu'on voit bien les, les angles. Voilà. demi squat, voilà, et hop, t'enchaînes. C'est à base d'échauffement, pas la peine de maintenir la, en flexion. Donc les genoux qui n'avancent pas trop, il est bien placé. Il sort bien les fesses derrière. Il contracte bien abdos, dorsaux. Voilà. Une vingtaine. Et après tu feras 20 fentes alternées sans sauter. Avec le genou qui se rapproche bien du sol, le genou arrière. C'est 4 exercices d'échauffement que tu mets en boucle pendant 3 minutes. Donc fente, voilà fente, le genou descend, tu ramènes ton pied avant vers l'arrière, dans, dans l'autre sens. Voilà vers l'arrière et tu repars vers l'avant, voilà. Et tu reprendras par les montées de genoux derrière. Alors on entend sa respiration, on voit que déjà l'échauffement, là, ça commence à monter un petit peu au niveau respiratoire, donc au niveau cardiaque. Tu en as deux minutes, encore une minute. 20, c'est au total, hein, c'est 10 par jambe. Tu n'as pas compté <rire> à départ, on va repris en montée de genoux, on va dire que ça fait 20. Allez, montée de genoux, 20. Puis 20 jumping jack. Les bras qui, qui sont en mouvement aussi. Il reste 30 secondes. Voilà, 3 minutes d'échauffement, c'est à peu près, on peut dire aussi, deux circuits euh, complets. Hein. Jumping jack. Euh, il reste euh, voilà, 3 minutes. Voilà, on en a 3 minutes d'échauffement. On va laisser récupérer un peu, faire quelques étirements. Et puis on commencera la séance en elle-même. Donc je répète Tabata, des alternances de 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération pendant 4 minutes. J'ai choisi de vous faire faire 4 exercices par euh, circuit. On peut mettre aussi le même exercice et faire 4 minutes du même exercice. Assez exigeant au niveau euh, bah, Cardio si on a pris cardio et surtout musculaire si on a pris par exemple les pompes, euh, si on est sur le renforcement musculaire, ça veut dire 4 minutes de pompe, voilà, moi je, je préfère être sur du full body, alterner un peu plus les exercices, après à vous de voir en fonction de où vous en êtes, de votre condition physique et de vos, de vos capacités musculaires. Euh, à chaque fois, il y aura des adaptations qui ne pourra pas trop nous montrer. Par exemple, les niveaux de squat euh, sauté, puisque le premier circuit cardio, ça va être squat sauté, jumping jack, burpees et corde à sauter si on a une corde à sauter ou air cord si on n'a pas de corde à sauter. Euh, donc ça pendant 4 minutes. Euh, les adaptations, on les a vues dans la dans la vidéo, euh, dans la précédente vidéo euh, des circuits euh, qu'on a pu faire. Si on a le temps. On, le, on les remontrera voilà il est prêt donc on va commencer un circuit Tabata euh, cardio ça va commencer par des squats sautés puis des jumping jack puis des burpees puis de la corde à sauter en alternance de 20 secondes d'effort et 20 secondes et 10 secondes de récupération dans 5 secondes j'ai pris en... j'ai mis la, la petite application en marche c'est parti squat sauté bah, tu peux faire demi-squat en fonction l'adaptation des niveaux, c'est tiers de squat, demi-squat, squat complet, voilà, avec bien les mains qui équilibrent sur le saut. 10 secondes de récupération et tu te prépares pour les jumping jacks. Ce qu'on recherche c'est quand même une intensité assez importante en fonction de, de votre niveau de condition physique. C'est qui gère, ça va durer 4 minutes. Un exercice que vous connaissez déjà. Pas très difficile techniquement. Alors, les burpees qui vont suivre peuvent être faits à plusieurs niveaux. Si on pose un genou, une petite fente à un genou, c'est plus facile que si on va directement au sol. C'est parti donc il descend, une pompe, il pousse, un saut, il va au sol, une pompe, etc. S'il vous laisse alléger la charge, il mettrait un genou d'appui. S'il veut renforcer l'exercice, il pousse beaucoup plus fort à la sortie de la pompe pour tomber directement sur ses pieds. Corde à sauter. On va voir s'il est bon à la corde à sauter. <rire> si, si, si comme lui vous avez un problème vous jetez la corde à sauter et vous continuez en r corde. si vous n'avez pas de corde à sauter vous faites directement des petits sauts comme si vous sautiez à la corde ce qui compte c'est euh, l'impact cardio qu'on qu recherche voilà on va reprendre les squats sautés on reprend à zéro c'est des quatre exercices et ça pendant donc 4 minutes il a fait un premier circuit attention retard, tard retard oui. c'est parti squats sautés Il faut laisser le talon à sol, hein. Si tu n'y arrives pas, tu fais demi-squat. Bah t'arrêtes avant la fin. Là. Le prochain c'est Jumping Jack. Pareil, tu, tu sais que tu es dans le dernier circuit de cette série. Donc tu gères, tu gères au niveau cardio pour, pour, pour que ce soit intense. C'est parti, jumping jack. Jumping jack, jumping jack, ça y est, il est plus irrigué, il n'y a plus d'oxygène au cerveau, il est bien dans la séance. On enchaîne sur les burpees, tes sensations, ça pique un peu, donc tu gères. Hein. Donc pour situer, lui, il est plutôt euh, en forme, mais sans être un, un sportif de compétition. Hein, donc, donc voilà, c'est euh, quelqu'un qui se maintient en forme, sans être en club. Et enfin, corde à sauter, ou air dans 5 secondes. Donc il faut que la corde soit préparée derrière tes talons pour que ça démarre au oh, bip. Voilà. Ah, ça progresse presque. Ah, jette la corde et fais en air cord, Air-corde, parce que là, tu fais plus rien, là. Allez, voilà, c'est ça, air corde, quand on n'y arrive vraiment pas. Voilà, fin des 4 premières minutes du circuit 1, donc cardio. On va passer ensuite, il prend 2 à 5 minutes de récupération en fonction de, de, de son état. Euh, le deuxième circuit sera un circuit de renforcement musculaire, où on va faire des pompes, des squats, des dips, et des extensions hanches pour passer un petit, à chaque fois, les pompes pour euh, passer sur des exercices qui font travailler l'avant du, du, du, du buste, les squats donc plutôt quadriceps fessiers, les dips, l'arrière des bras, les triceps et extensions hanches qui vont travailler beaucoup les, les ischios et à nouveau les fessiers. Voilà, il a, je lui ai laissé le temps de le récupérer, on a triché un petit peu, on a fait une pause dans le tournage. Euh, renforcement musculaire, même principe, 4 minutes, 20 secondes d'effort, 10 secondes de, de récupération. On commence par les pompes, dans 5 secondes. C'est parti, 20 secondes de pompe. Alors les niveaux, on peut mettre les genoux au sol. Là, il a choisi de croiser les, les pieds derrière. Il pourrait mettre ses deux pieds au sol. Si vous êtes très fort, vous pouvez surélever vos pieds. Donc ça travaille les pectoraux, les triceps. Le prochain exercice, les squats. Donc squat soit tiers, soit demi, soit complet. Voilà, avec du rythme. Alors vous pouvez jouer aussi sur euh, la vitesse de descente. Vous pouvez descendre en 3 temps, en 4 temps, contrôler complètement la descente. Voilà, ce genre de choses. Et pousser par contre plus vite à la montée. Les dips. Donc Il a préparé ses deux chaises et même sa troisième pour surélever ses talons. Les niveaux. Bah C'est la descente euh, des fesses. Plus il va descendre bas les fesses, plus ça va être exigeant pour ses triceps. Donc là on a dans du renforcement musculaire. Et tu prépares ton tapis pour des extensions de, de hanches. Tu vas te mettre sur le dos. Dans 3 secondes, 2, 1, hop. Donc préparez votre tapis à l'avance montes le bassin et tu redescends, tu ne te prends pas appui sur les bras voilà, et tu dois sentir dans tes ischios et tes fessiers que ça travaille et on reprend en boucle pompe squat dips extension de hanche Reste pas en haut, mets un temps zéro en haut. Là, faut que ça enchaîne vite. Voilà, là, en haut et en bas, pas de temps. Voilà. voilà pas de récupération sur la, la tension, euh, l'extension des bras. Ouais. Squat. Pareil, tu marques pas la position en haut ou en bas, t'enchaînes. Tu descends en un temps, tu remontes en un temps pour l'instant. C'est un peu lent. Mais plus de rythme. Voilà. Donc une première façon de les faire. Deuxième façon, descend doucement, et là accélère. Voilà, descend doucement, et accélère. Dips. C'est parti Tu peux ne pas marquer de récupération là-haut, voilà, là, parce que là tu récupères quand tu es en haut, quand tu restes là, voilà. Après c'est à toi de voir de, en fonction de ton état de fatigue, ce qui est tenable. Et enfin, extension de hanche, mets vite le tapis, sinon tu vas être en retard. <rire> Alors comment rendre plus, exige, plus difficile, l reste pas bloqué, monte et descend. Et maintenant décolle un pied l'un après l'autre. Voilà, et pousse, voilà. Pousse pas sur les coudes, mets tes bras sur ta poitrine. Voilà. Et là, le pied est en l'air. L'exercice est plus exigeant. 4 minutes. Voilà, c'était son deuxième circuit. Il va prendre 2 à 5 minutes de récupération. Et ah, on passera pas oh, et on passera sur un circuit gainage. Alors sa question, il n'y a pas trois tours, non, on travaille sur du 4 minutes. Par contre, il peut refaire les circuits plusieurs fois. On verra ça après, là on va faire circuit 1, circuit 2, circuit 3. Il pourrait reprendre après, circuit 1, circuit 2, circuit 3, ou bien deux fois le circuit 1, deux fois le circuit 2, deux fois le circuit 3, en fonction de, de votre état et en fonction de, de vos goûts. Voilà, il a récupéré. Donc maintenant, circuit 3, circuit de gainage. On reste en Tabata. Euh, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Le premier, donc, en gainage bas, oui. Avec euh, le genou qui vient au coude, je mets la petite application de... Ah. C'est parti, donc gainage et le genou qui vient au coude. Allez, 20 secondes, c'est parti, 20 secondes, alternance, décroisse tes, tes phalanges des mains, voilà. C'est le coude opposé oui. Non, non, tu peux vrai, faire le coup opposé. Là, je te l'ai laissé sur le coude, euh, le même coude. Voilà. Ça aurait pu être un autre exercice. Descends le bassin qui est trop haut. Le prochain, c'est le Spiderman. Alors, Spiderman, on part de la position haute et on fléchit les bras. Et on maintient la position en statique. Bras fléchis pendant 20 secondes. Alors, je pense que c'est la première fois qu'il va le faire 20 secondes. On va voir s'il tient. Si c'est trop dur, on peut poser les genoux et tenir avec un appui genou. On est, il reste 7 secondes. Le prochain, c'est le Superman haut. Donc on est en position haute de gainage. Et on décolle une main et un pied opposé. C'est parti. Et on descend. Voilà. Ouh, il y a du vent. Superman, il a du mal à tenir dans le vent. Alors, si vous êtes bien, tous ces exercices-là, au lieu d'être en 20, 10, sur les gainages, vous pouvez rester plus longtemps. Et maintenant, gainage latéral, Enfin, fait, on part de face et on fait ouverture sur le côté. On revient croisé sous le bras d'appui et on alterne les côtés. C'est parti. Ouverture. On va croiser sous le bras et on change de bras c'est ça, en descendant le bassin, là t'as les fesses beaucoup trop hautes on reste en gainage, ça reste avant tout un gainage voilà, et t'as le temps de faire l'autre côté voilà, et on met ça sur un deuxième circuit pour être bien sur un tabata de 4 minutes vous pouvez sortir du tabata donc pour cette, euh, cette, ce circuit là si vous trouvez ça un peu court et genou, voilà et tu peux mettre du rythme si tu te sens bien en étant concentré sur ton gainage. Donc, tu contractes les abdominaux. Petite rétro version du bassin si tu peux la tenir qui va engager beaucoup plus les abdos. Le Spiderman, donc flexion des bras. On écarte un peu les mains, on écarte un peu les pieds. Tu peux les écarter plus. Hein. Tu pars jambes tendues, hein, jambes tendue. Voilà, Tu descends et tu de tenir. Si si ça ne tient pas, tu poses les genoux et t'essayes de tenir jusqu'au bout quand même. Pareil, si tu peux contracter les abdos par une petite rétroversion du bassin. Il y a 5 secondes, C'est très exigeant. Le superman haut. En essayant de baisser ton bassin par rapport à tout à l'heure qui était un petit peu haut. C'est parti voilà, tiens tient pas trop longtemps, on fait des alternances. Voilà, bloque bien, ça reste un gainage. Attention, ça brille au niveau du bassin. Donc là, on sent que la, la fatigue s'est installée. Et le latéral pour faire travailler les obliques. Ouverture et croisé sous le bras d'appui. Non, en haut. Ouais, ouverture. Voilà, reste en gainage. Il va te croiser sous le bras, prends pas la récupération là-haut. Tu ouvres et tu redescends. Pas de récupération. Voilà, et enchaîne. Fin du troisième circuit. Voilà, vous pouvez mettre en boucle, soit en rester là, soit mettre en boucle ces circuits deux fois, trois fois, euh, varier sur les intensités. Voilà, c'était une présentation possible d'exercices en Tabata. Un circuit plutôt cardio, un circuit plutôt renforcement musculaire et un circuit plutôt gainage. Voilà, tenez-vous bien en forme et bon confinement à toutes et à tous.